Les idées cadeaux. Alors, je pensais à une boîte de Viagra ou alors l'intégrale de Tolstoï. Vous en pensez quoi, vous Mettez-moi un petit mot, je ne sais pas, un commentaire.